Bonjour les amis, c'est Yushka Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des Saint-Soleil. Alors là, c'est la canicule. Donc, on est en début août 2018. Et puis, on va avoir un truc super chaud. Hum, hum, hum. Voilà. Et surtout, euh, des choses qui vont nous faire euh, remonter, disons, euh, très très loin. Et oui, parce que vous savez que je creuse, Disons, j'essaye de m'intéresser le plus possible, disons, à de... Qu'est-ce qu'a bien voulu nous dire Nostradamus Dans certaines cartes et tout. Donc, je regarde des petites choses. Hein je regarde des petites choses. Et là, il y a... Un, je vous ai dit, 2018, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, d'accord Et alors, ça devient de plus en plus clair, naturellement, parce qu'on a une... Une banque de données, disons, on peut s'informer et tout, et quelque part, disons, il suffit d'être, d'avoir deux, trois petites clés, plus cette manne de données immense, hein, et ben après on sait un petit peu où chercher, et puis euh, voilà, ça devient certainement beaucoup plus facile, mais beaucoup, beaucoup plus facile qu'avant, hein, c'est clair. Alors là, on va partir sur l'éclipse, disons, de, du 11 août euh, 2018. Hein. Sachant qu'il y a eu une éclipse, un hein, 11 août 1999, en août 1999, je vous avais dit hein, que que ce soit disons août ou euh, disons Lyon et, et Cancer, c'est-à-dire disons juillet et août, il y a des choses qui sont à voir ensemble, euh, parce que c'est comme ça voilà tout simplement on veut dire ça c'est comme ça voilà parce que la lune et le soleil ce sont deux signes là je les ai marqués vous voyez le signe du lion donc qui correspond plus au mois d'août et le signe du cancer qui correspond beaucoup plus euh, au mois de juillet euh, euh, sont des signes uniques il n'y a qu'un seul signe solaire sa planète disons c'est le soleil c'est le lion il n'y a qu'un signe lunaire, sa planète, c'est la lune, et donc c'est cancer, et c'est le signe du lion également. Tous les deux, ils sont côte à côte et ils ont 31 jours. Vous voyez Bref, dans, dans le Zodiac, chaque planète a deux signes, vous voyez Sauf le soleil et la lune. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les regarder les deux ensemble, parce qu'on sait bien que nous, sur Terre, eh bien, on a un coup, un éclairage solaire, un coup, un éclairage lunaire et tout, et on est complètement, disons, avec ces deux informations et énergies hein, qui viennent sur nous. Alors, on va regarder, disons, Nostradamus. Nostradamus... Lui, il a balancé, disons, ses premiers quatrins en 1555, mes amis, en 1555. Et vous savez, Nostradamus, il avait un petit peu un tic. D'un 5, il en faisait de temps en temps un 9, ou d'un 9, il en faisait un 5. Quelque part, au fur et à mesure, il nous habituait à remplacer carrément le 9 par le 5 ou le 5 par le 9. Donc, 1955 et 1999 quelque part, moi, personnellement, ça m'a interpellé d'accord Il faut savoir que, quand même, en plus de ça, euh, le chiffre 9 correspond, disons, au chiffre, disons, attribué au signe du lion, et que la maison du signe du lion, c'est la maison 5. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus une, une, quelque chose, disons, d'alambiqué, il n'était pas farfelu, hein, ce n'était pas du tout farfelu. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, il nous met ça, disons, dans un quatrain X. Je vous fais le X, c'est pas pour rien. Ça veut dire 10, chiffre romain. Bon, euh, 72 derrière. Et il y a toujours des doubles sens. Hein. Figurez-vous que cette croix-là euh, désignait l'ancien idéogramme donc, euh, de, de la lune. Hein? Avant, voilà, euh, la lune, elle, était, elle avait une écriture, disons, pour dire que c'était la lune, on faisait une croix. Euh, il y a très très longtemps en arrière. Hein? Je vous avais déjà parlé un peu de ces écritures, vraiment, il y a très très très longtemps. Si ça vous dit quelque chose. <rire> voilà, bien. Alors, regardez un petit peu comment c'est la lune. C'est juste une croix. Hein le soleil, enfin le soleil, c'est-à-dire le signe le, le solaire à Lyon. Hein, lui, c'est une croix, mais malgré tout, il est encerclé. Alors, 72, là, bah, d'accord, hein, puisque je, je vais essayer quelque chose, tout bête. Je multiplie 9 par 8 et je trouvé 72. Ah, hein, donc là, quelque part, ce fameux 4, hein, donc d'éclipse disons, par rapport à la Lune, boum, là où le Soleil, disons, va être caché en partie. Hein. Euh, là, le 11 août, c'est une éclipse solaire partielle, donc, euh, va être par, par la Lune, donc, eh bien, euh, quelque part, on nous dit de regarder un petit peu ce qui se passe ici, de spécial. Alors, regardez pas, vous avez vu comment on a retrouvé le nombre 72. Donc, on va juste s'en tenir là. Hein, D'accord Là, on cale simplement, disons, euh, euh, les objets. Hein. Comme une cuisinière, elle a besoin de faire, disons, plein de choses. Et on met sur la table ça, et on met sur la table ça, et ça, et ça, et ça. Donc, on est en train, disons, de rassembler plein de petits trucs comme ça sur une table. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir, hein, sans, pour ne pas s'égarer. Alors, ok. Donc là, tout simplement, on s'aperçoit que le lion et le cancer, comme je vous le dis tout, toujours, et il faut regarder ensemble. Bien, euh, 1999 et 1555, 1555, donc les premières euh, prophéties, disons, arrivent sur le marché, très bien, mais on sait aussi que, disons, c'est une époque euh, de Nostradamus où ils étaient un peu pourris par la peste et le choléra, etc., etc. Et on connaît le personnage qui a pris son petit bagage et puis qui est allé à droite et à gauche pour soigner les gens de ça hein? et donc il a apporté beaucoup de remèdes également et voilà c'était très bien bref donc il y a un côté aussi on connaît, disons prophétie puis le côté disons tout à fait médical hein? où il était complètement impliqué hein? quand même hein? euh, c est, c est Nostradamus donc je vais dire cet homme là <rire> bref hein? et donc la seule date qui est réellement craquée, calée comme ça calée Étonnant, hein? il nous balance une date, euh, dans le 4-10-72, l'an 1999, euh, 7, 7 mois. Bon, 7 mois, 7, 7 mois, donc c'est le mois de juillet. On est bien d'accord. Hein? C'était mois, c'est le mois de juillet. Alors là, on a effectivement, disons, le mois de juillet, hein, qui, qui est le 8, et puis qu'on a retrouvé ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet 1999, Eh hein? bien, je vais vous montrer une petite vidéo, après, juste je termine, disons, euh, mon, mon déroulé. Et bien, il nous avertissait, disons, d'un fléau, d'un fléau. N'oubliez pas ce côté, disons, que je viens de vous dévoiler par rapport à la peste, hein? De, quand il a commencé ses prophéties. Et là, maintenant, on va voir une, plus loin une autre forme de peste qui arrive. Mais avant tout, je vais vous présenter, disons, cette vidéo avec cette dame qui s'appelle Claire Sévrac, qui a fait un travail immense euh, concernant, disons, euh, le, le, mais, là, là, je vous l'ai mis, hein, mis ici, conférence donc, de Claire Sévrac. La guerre secrète contre les peuples. Donc, vous hein, voyez -je, et je vais mettre le clic et puis on va les voir. Et puis après, on va reprendre mon tableau, si vous le voulez bien. Alors là, je vais le mettre là. Pouf Me dis donc Et je vais essayer de cadrer au mieux possible, de façon à ce que vous ayez bien... La vidéo. fin Alors, en avant. Je l'ai mis à la minute. Et je vais faire le son au max. Il est au max. Et en avant. Donc, on va pour euh, Claire sévrac C'est un. Cette femme, c'est un. Elle a fait un boulot. Avant que je vous la mette, quand même. Euh, je voudrais attirer votre attention que cette femme euh, est morte subitement. Elle est en bonne santé. Très rapidement, elle est morte d'une maladie. Bon, mais très rapidement, hein, comme ça, éclair, hein, Un truc de fou. Donc, euh, on va la regarder avec un petit peu de respect parce qu'elle a vraiment, euh, quelque part, euh, donné son âme, là. Hein. Euh, voilà. Et il y a pire... Effectivement, c'est ce que dit donc hein c'est euh, faire plier une nation. Alors là, moi j'étais passé complètement à côté du truc à l'époque, mais il y a des documents qui sont sortis à l'époque, de, de Mark Fitterman par exemple, euh, qui est un expert sur qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les armes de l'ombre ». Et euh, aussi il y avait un article dans VSD qui s'appelait « Les services secrets fantasmes, tempête de 99, phénomène naturel ou attaque terroriste ». Et en fait, quand on regarde les documents, on s'aperçoit qu'à l'époque, le gouvernement français qui était Jospin et Chirac s'était battu contre l'entrée des OGM en France et aussi contre un traité qui était en discussion qui s'appelait l'AMI. Ils avaient fait campagne, ils avaient vraiment retourné plein de pays européens contre l'AMI. Et, euh, et donc, apparemment, euh, ce serait pour, pour faire plier le gouvernement français que les tempêtes de 99 auraient été déclenchées. Et, alors effectivement, on ne peut pas dire... Enfin, je veux dire, j'ai aucune preuve de ça, sauf ce qui a été écrit à l'époque. Mais par contre, quand on regarde chronologiquement, début janvier, Jasper est venu dans les télévisions et a dit que ce n'était pas le problème de l'État, ce n'était pas à l'État de s'immiscer dans les... les les politiques des cartels et donc il a autorisé l'entrée des OGM en France pour la recherche et il n'est pas revenu sur le traité de l'AMI mais ils ont signé un article qui disait que n'importe quand quand les, les négociations reviendraient sur le traité de l'AMI ou sur ce qui suivrait le traité de l'AMI la France donnait son pouvoir à la Commission européenne c'est ce qui explique que l'AMI étant l'ancêtre de TAFTA c'est ce qui explique que maintenant, on est au courant de rien sur tafsa, et qu'on a beau l'ouvrir, il ne se passera rien, parce qu'on a donné notre mandat au commissaire européen. Donc, euh, après... La... Voilà. Alors, euh, je coupe cette vidéo-là, à ce moment-là. Je vais euh, naturellement regarder... Euh, parce qu'il faut. Des, des, des, des personnes comme ça, mais c'est pas possible quoi. Il faut absolument euh, les connaître, euh, donner leur nom, ou, euh, étudier, disons, enfin lire ce qu'elles ont donné euh, vraiment à l'humanité. C'est quelque chose, disons, de tout à fait incroyable. Hein. Alors là, je vais aller, disons, euh, écoutez, sur mon Facebook, si vous ne l'avez pas, vous tapez ça, euh, Yushka Véronique Bentata, tout simplement, et puis vous allez voir. Hein. Donc, euh, vous allez voir, je ne sais pas si... Bon, moi, je... Allez, attendez voir, hein. Bon, et vous allez voir qu'en définitive, je mets des vidéos, hein, avec, disons, tous ceux que j'ai vus qui étaient complètement... Euh, sur lesquels, disons, on peut se renseigner ou sur lesquels on, on peut s'appuyer ou, ou rejoindre comme groupe s'informer, enfin bref, il y a des tas de choses à faire et tout, donc moi, quand je, dès que j'ai une vidéo, boum, je le poste ici, hein, vous voyez, de façon à ne pas euh, euh, mélanger les genres avec euh, euh, mon tarot euh, des cinq soleils, disons, où je, je, je fais le truc, hein. d'accord Alors, euh, bon, on va revenir sur euh, donc euh, l'image donc euh, de Claire euh, Severac hein, qui était une personne qui était tout à fait, disons, euh, ben merveilleuse Et comme je vous dis il y a beaucoup beaucoup de lanceurs d'alerte euh, qui, qui lui rendent hommage vraiment voilà alors donc vous avez compris l'histoire je suppose où il y a eu un, un truc énorme quelque part qui s'est passé en 1999 euh, parce que tout le monde a rigolé, tout le monde a rigolé, vous savez, en 1999, ils se sont moqués, ils ont dit, oh, il y a un grand roi des frayeurs qui est arrivé et tout, etc., avec Nostradamus, voilà, c'est le quatrain qui dit ça, je vous montrerai tout à l'heure, et puis en définitive, on n'a rien vu du tout, mais oui, on n'a rien vu du tout, mais c'était disons une... C'était une guerre, quelque part, c'était un truc horrible, mais qu'on n'a pas vu euh, venir. Le grand roi des frayeurs, vous savez ce que c'est, quelque part, quand on approfondit, c'est les pendages qu'ils font sur les terrains pour balancer comme ça d'OGM, et mettre, quelque part, des stériliser la terre, à tel point que les graines elles deviennent stériles, et que, quelque part, il faut acheter, disons, des pesticides, des machins, etc., etc., de façon à pouvoir... Euh, euh, disons, euh, c'est un système, on te rend malade on pourrit la terre, après toi tu cours, euh, disons, euh, pour ceux qui t'ont pourri la terre, etc., pour revenir et puis pour euh, trouver, disons, un médicament adéquat. C'est exactement le même système que pour les vaccins. Pourquoi je vous en parle C'est parce que ça, c'est euh, la clique de Monsanto et c'est la clique, euh, naturellement, ensemble de Big Pharma. Et, alors naturellement, dès qu'on parle de ça, mais maintenant les gens, ça y est, ils ont arrêté de rigoler avec ça, ils disent s'il y avait quelque chose de vrai, parce qu'à force de se faire... C'est quand on ouvre les yeux, on dit, ouais, toi t'es complètement allumé, tu fais partie, disons, des gens qui pensent qu'il y a un complot, etc. etc. Alors, donc, en définitive, t'es un gros con, quoi, si tu te poses simplement des questions. Juste ça, tu deviens stupide. Quoi euh, Tu dois rester là et tu ne dois pas te poser des questions parce que tu rejoins euh, le monde des gens, disons, qui ont envie, ne serait-ce que... même juste d'ouvrir les yeux, vous voyez ce que je veux dire À peine tu ouvres les yeux, on dit hein, « et ça nous a envie d'être rejeté. Alors, boum, on rejoint systématiquement bah, le groupe de la, la troupe, hein, tout simplement. Hein. Puis on regarde les actualités, ce qui se passe. Et puis qu'il y en a un, hein, bah, le Beauvais, euh, qui, dit, qui était contre les OGM et tout, et qui s'est battu, qui est en tôle, qui est ressorti, qui est en tôle, qui est ressorti. Enfin bref, il y a eu un grand rame on Normalement, quelque part, on aurait dû tous être, être interpellés. Parce que le mec, il n'a quand même pas choisi une voie facile en faisant ça. Hein. Claire, c'est vrai, quand même, hein. en, en nous donnant tout ça, quand même, ça l'a rendu malade brusquement et tout, c'est quand même pas une voie facile non plus. Hein. Vous voyez, donc, quand même, quelque part, il faut un petit peu s'interroger à notre niveau. Hein. Et on ne voit pas. On voit pas les trucs. Tant qu'on n'est pas dedans, on ne voit pas les trucs. Hein. Alors, hein, maintenant, comme ça, un petit peu plus précis, hein. Alors, après la peste, disons, sur la terre, hein, avec les pantages, etc., etc., où, euh, oui, parce que, bah, quand même, je sais pas, un ils ont tenu bon, moi, hein, ils ont dit, ah, que non, après ah, que non, que non, juillet, euh, etc., etc., PAM Tout d'un coup, il y a eu un truc, euh, vous vous regardez, vous vous y regardez, euh, une tempête, un machin, ils ont choisi et tout, c'était la tempête du siècle en France, il y a, sur, un, sur un, un endroit précis. Bien. Et, après ça, ils sont dit, ok, ils sont assis, je ne sais pas, elle a dit, ok, allez-y, vous avez entendu, quelque part, euh, c'est dit, là, euh, je ne peux pas lutter contre, hein, vous voyez, et donc, après, ça a été un boulevard royal, naturellement, pour euh, tous ces trucs de Monsanto, euh, là, ça fait maintenant 18 ans, hein, quelque part, euh, que c'était, que c'était là, hein, ce truc, euh, je, euh, voilà, voilà, euh, oui, je, mais je ne veux pas vous dire ça, parce qu'après, ça, ça va trop loin. Euh, <rire> et donc, euh, et ben maintenant, on a un retour de médaille et tout, et voilà. Donc, alors là, maintenant, le fameux grand roi des frayeurs, qui est venu par le ciel, etc. Alors là, je vais vous montrer un petit texte. Attendez voir, deux minutes. Alors, bon, sur un bouquin que j'avais sur Nostradamus... Alors, je vous le montre parce que si je vous donne des références, euh, bah, quelque part, je suis obligée, naturellement, du, du bouquin, je suis obligée de vous donner, euh, disons, euh, euh, le, le, le nom du bouquin. Hein. Sinon, euh, c'est pas joli, on va dire. Euh, ça ne se fait pas. Voilà. Alors, vous voyez, là, 10, 72. Je vous laisse lire. Voilà, avec Mars et tout, etc. Bon, il y, y a plein de trucs, hein. Régné par bonheur. Bon, enfin, bref, hein. regardez, maintenant la petite, euh, le petit euh, en, entre trucs là, euh, ça, et puis on va aller voir en bas, ce qu'il dit. Regardez. Lisez, langue, moi, fut conquis par les égotes, et bientôt menacé par les uns. Race mongole sous le commandement d'Attila. Attila. Bistuda ya, ya, ya. Bref, on va aller voir. On va aller voir maintenant un truc un petit peu spécial, disons, par rapport à Attila. Alors, je vais vous dire quelque chose. Attila, c'est du temps de Clovis. Hein, vous voyez, il hein, faut savoir une chose. C'est que Attila, il, tout, les, les, là on, on va aller carrément, pour comprendre ce qui se passe maintenant avec Monsanto, il faut retourner en arrière, parce que là moi je vous parle du signe du lion à l'heure actuelle, et vous voyez ce personnage donc, qui porte le signe du lion qui s'appelle l'ermite, il va en arrière et tout, il regarde, enfin bref, il est avec sa lanterne et tout tous les côtés, et il est vieux, donc quelque part il dit, euh, euh, va chercher loin et tout, parce qu'en général, euh, les, les, les personnes âgées, elles ont une certaine âge, une sagesse, elles, elles ont la connaissance, etc., etc. Elles ont la capacité, disons, de, euh, bah, de projeter un petit peu les choses et tout, puis de voir où ça va aller, ou d'où ça vient, etc., etc. Et, un, un, une vieille personne ne va pas gober quelque chose, disons, en nom, euh, comme ça. Hein, et ils sont, on sait bien que l'ermite, euh, bien souvent on dit oui, c'est un chercheur, c'est un laboratoire, enfin c'est des noms comme ça, on ne sait pas exactement ce que c'est comme s'il ni quoi, mais enfin disons, c'est ce qui est resté, disons, quelque part de la carte, solitaire, laboratoire, labeur, euh, vous voyez, bon, il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre, disons, le terme, disons, euh, euh, ben, une aussi de pharmacie, la bonne pharmacie et la mauvaise pharmacie, hein. Alors, je vais vous revenir maintenant sur Attila. Hein? Donc Attila, son, son surnom, euh, c'était le fléau de Dieu. Alors là, vous allez voir que vous avez des noms qui sont, euh, qui sont en contradiction. Vous avez fléau en face Dieu. Après, ben oui, parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un, quelque chose de très dur, quelque part, il y a des bonhommes comme ça qui apparaissent et qui ont des espèces de noms doubles. Vous voyez, des, des, des, des non-sens. Parce que comment est-ce qu'on peut associer, disons, Dieu avec un fléau Vous voyez ça Donc, quelque part, euh, c'est plutôt dire que... Parce que c'est la bouche hein, qui parle. Hein, les gens, disons, quelque part, euh, sans qu'ils le sachent, ils ont des trucs... Euh, ils ont des phrases comme ça, des mots prophétiques et des phrases prophétiques. Hein, voilà. Et, et c'est resté. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on disait, donc, euh, d'Attila hein, on disait, là, où passe Attila, l'herbe ne repousse pas. Alors, on en revient, disons, à cette histoire, disons, d'agriculture. C'est bizarre, hein, que ils, ils, ils nous mettent le truc-là avec Attila, l'herbe ne repousse pas. C'est bizarre, ce truc-là. Effectivement, après... Euh, Attila, il était où Il était dans le Danube, hein, situé donc. Et on avait vu ça avec euh, l'histoire. Je vous avais dit que Hyster, euh, hein, le, le fameux Danube, hein, il s'appelait également Hyster, hein, et que Hyster nous renvoyait aussi à le, au fameux Hitler. Et bien là, je vous la donne en mille. En japonais, Hitler se dit Attila. J'ai une petite yes. nièce oui j'ai des, des petites nièces qui sont japonaises et un jour qui m'ont dit ça Hitler se dit Attila c'est incroyable hein? c'est un truc de fou ça voilà et, et donc là on pouf et lui comment on l'appelait disons une catégorie disons enfin de la chrétienté et tout et comme je vous dis je ne mélange pas tout hein? il y a des pourris partout et il y a des bonnes gens partout donc certains pourri, disons, dans, dans, dans, dans, cette, dans cette, dans cette maison, donc, de Dieu, quelque part, hein, qui, qui, ça, voilà, ils appellent ça, disons, ils appelaient Hitler, ouais, le patron de Dieu, vous vous rendez compte, un petit peu, hein, fallait qu'ils soient, euh, euh, ceux qui ont balancé ça, fallait vraiment qu'ils soient, vraiment, euh, ah, c'est, des bêtes, ils sont, là, ils sont, ils vont pas bien, hein, voilà, après, regardez, moi, je vais prendre, par exemple, Napoléon, alors, Napoléon aussi, Comment je que, il fait qu'il porte, disons, le nom de Léon, Lion, mais le Lion, vous savez que le Lion, quelque part, que ce soit, disons, dans la Bible ou quoi que ce soit et tout, euh, Judas, le Lion, et tout, c'est Judas, le Lion, euh, c'est quelque chose, disons, d'incroyable, euh, dans le sens où, disons, quelque part, c'est un personnage extrêmement solide, sérieux, euh, qui donne... Euh, disons, euh, euh, beaucoup de, de force et de vie au peuple, vous voyez c'est pas, euh, voilà, euh, je parle ancien, hein, je parle pas, euh, enfin de l'Ancien Testament, je parlais de l'Ancien Testament bien évidemment euh, là, maintenant euh, je regarde, lié à Napoléon je regarde Nostradamus Notre-Dame de Paris, c'est rigolo ça, parce qu'en réalité je vous dis, les mots, les mots, les mots faut les regarder, et ben c'est là où il a été sacré, Napoléon donc quelque part, on dirait qu'il se sert de son nom, de son machin, de tout pour, pour, pour vraiment nous téléguider sur certains principes. Monsanto, alors on entend le mot santo, eh ben, oui, sain, à nouveau. Bref, tout ce qui est pourri, quelque part, vous avez en face quelque part, disons, quelque chose de, de beau, de sain. C'est pour ça que je vous dis, en ce moment, toujours, je fais... Faut pas baisser la tête on est aidé on est aidé absolument on est aidé même si on ne sait pas comment ça va venir même si on ne sait pas vous savez en définitive on nous demande qu'une chose pour le moment c'est de pas baisser les bras hein. c'est de pas être à terre c'est de, de croire quand même ça s'appelle des ondes à l'étincelle de l'humanité on ne peut rien faire d'autre que d'être bien D'essayer, disons, juste avec son comportement dans la journée, les relations avec ses amis, de ne pas pourrir, disons, ne pas faire descendre les énergies, de façon à, à, à ce que, disons, le monde noir ne profite pas comme des vampires de cette énergie. Pour le moment, quelque part, si on n'a pas trouvé, entre parenthèses, sa mission, ça c'est une très grande mission, d'être juste, disons, bien rempli, et de savoir que quand même, disons, c'est un cadeau la vie, merci, merci, merci, et de protéger ces petits, d'être à côté, de faire attention à eux. Il faut les surveiller en ce moment, il faut les éduquer, il faut être très proche. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'il y a des enfants qui sont nés hein, en 1999, hein, de cette génération-là. Il euh, y en a certains qui vont être tout à fait exceptionnels. Oh ah là là, ça sera merveilleux. Hein. il va y avoir vraiment des belles têtes, hein. euh, des belles personnes hein, dans cette, de cette génération-là qui, qui, qui vont arriver. Hein. Donc, euh, euh, dès qu'on peut, disons, oh, un, hein, qui est bien, mais il faut l'aider, l'aider. De toute façon, il faut tous les aider. Voilà, je dis ça tout de suite. Alors, là, on parlait du lion. Alors, le lion, figurez-vous, euh, non, je vais reparler carrément, disons, par rapport à la justice. C'est la, la justice, je vais reprendre ça, disons, par rapport à la justice. La justice, c'est le signe du cancer. Et vous avez vu, elle est ici, hein, la justice, ce signe du cancer. Je vais vous voir là un petit peu plus près et je vais vous remontrer ça. Vous voyez que là, d'un côté, il y a une épée et de l'autre côté, vous voyez, il y a la balance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en définitive... Cette carte te dit de regarder, c'est-à-dire d'être très attentif, euh, disons, aux, aux signes euh, qui sont à l'intérieur, disons, euh, comme si ça c'était un garde du corps, c'est-à-dire ça c'est le signe des gémeaux, c'est-à-dire après on a cancer, lion, vierge, et ça après c'est le signe de la balance. Donc il faut absolument tout regarder, là, ce qui se passe en ce moment. Alors je vais vous dire quelque chose concernant, disons, euh, le... Euh, euh, euh, euh, l'été qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça symbolise l'été eh bien figurez-vous que l'été quelque part symbolise vraiment l'éducation, la richesse disons du corps, de l'esprit euh, symbolise euh, la mère le sein, euh, maternité les rythmes euh, la fertilité le cancer c'est la fertilité et figurez-vous que le loup quelque part, euh, est lui en, en, en maison 5, qui correspond complètement à la fertilité, qui correspond également aux, aux enfants, le contact qu'on a également avec les enfants, c'est quelque chose, disons, d'immense, Donc, là, ça dit bien ce que ça veut dire, avec, disons, la Vierge qui va beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'on dit souvent de la Vierge On la représente avec un épi de blé, la Vierge. Et bien souvent, on la représente également, disons, euh, euh, très... ambidextre, euh, on va dire elle fait plein de trucs, avec, elle n'est pas limitée, etc., elle sait rebondir, hein. c'est vraiment une, une, une la, sa lettre qu'elle porte, disons, c'est vraiment une lettre de lumière, de lumière, de lumière, de lumière. Ce qui fait qu'en réalité, là, c'est vraiment l'été, c'est toujours, disons, un endroit où il faut vraiment protéger, que ce soit, disons, les relations qu'on a, ouvrir les yeux, regarder, disons, que le, le cycle, disons, de la vie soit respecté, soit sain, reste sain. Et là, l'éclipse solaire qu'on va avoir, partielle, va nous permettre, quelque part, une forme de dévoilement. Ou, ici, dans la tête, hein, quelque part, en se disant... Tiens, mais moi, ma vie, personnellement, ne serait-ce que dans notre vie, je n'avais pas vu ça comme ça, et moi, je le sens mieux comme ça. Voilà, parce que pour le moment, disons en 2018, c'est tout à fait évident qu'on a besoin, disons, euh, d'avancer hein, de façon à pouvoir être quelque part euh, se réparer. Hein, parce que notre cycle à nous, il inclut naturellement dans le cycle des générations et des générations de la Terre, etc. Et donc, euh, c'est normal que notre réparation, disons, personnelle, quelque part, ben oui, quand on boite un petit peu et tout, ben on se répare un petit peu, puis voilà, et puis après on remarche, et puis on ne fait plus les mêmes erreurs, c'est très intéressant, ça, de toutes les façons, on ne se construit que comme ça, de toutes les façons, par expérience, sinon, on parle chinois, c'est quelque chose, disons, étranger, à hein. nous, on ne l'a pas senti dans notre corps, dans notre âme, alors c'est évident qu'on a besoin de tout ça, mais à un moment donné, on a appris, Bien, alors, concernant, disons, un petit peu, euh, on va dire, maintenant, je vais balancer ça un petit peu sur euh, le côté, disons, euh, prophétie, prophétique et tout, par rapport à ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, disons, pour euh, le, le mois, ici, euh, de d'août, par rapport à cette éclipse-là, et relié, disons, à, au, au cancer, euh, je pense qu'il va y avoir, disons, à nouveau des reménages, je pense que, vous avez vu, avec euh, le... Euh, le, le, le signe du lion, là, qui avance avec sa torche, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des choses cachées qui sont en train de se préparer, disons, dans les laboratoires, tout simplement, et qui nous dit, euh, il faut vraiment aller, disons, dans, pour lui, quelque part, dans les traboules, pour voir un petit peu ce qui se passe, hein. euh, voilà, et c'est pas bien net, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense que, sachant que, disons, Lyon ça c'est la ville de, des lumières, hein. Et Il y a des trucs à voir, ils sont en colons avec euh, euh, Macron, là ils sont, ils sont quand même intérieurs. Hein. Macron c'est le ministre de l'Intérieur et tout, c'est quand même intérieur, donc vous voyez, je ne sais pas, avec Macron, est-ce qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose, j'en sais rien du tout, parce que Paris, ville, lumière, Lyon, ville des lumières, je ne sais pas, il y a des trucs là, euh, qui, peut-être qu'il faudrait aller mettre un petit coup de, euh, de lumière pour voir un petit peu, je ne sais pas. Alors, il y a aussi également euh, euh, le, le, le côté des eaux pharmaceutiques. pharmaceutique, enfin, c'est pharmaceutique, évident qu'il y a toujours des ondes à Monsanto, euh, La Terre, euh, Big Pharma, euh, les 11 vaccins. Cette menace, hein, disons ceux qui pèsent sur les parents en disant quelque part, euh, ben, euh, si, si c'est comme ça que ça se passe pas, et rien d'autre, hein, pas autrement, euh, c'est un petit peu, disons, un euh, peu, beaucoup dictatorial, ça je suis quand même désolée, sachant que disons nous sommes en Europe et vous verrez si vous vous renseignez que de toutes les façons, euh, la France, oui, elle a signé pour les 11 vaccins, mais il y a plein de pays européens qui n'ont pas du tout signé pour les 11 vaccins, et voilà, alors pourquoi, euh, disons, alors on est européen, on n'est pas Européens, hein alors il ne faut quand même pas, si c'est juste pour prendre, disons, euh, disons le mauvais, euh, je ne vois, vois pas où il est l'intérêt. Hein alors je voulais vous dire également, quand l'an euh, 2000, quand c'est arrivé toute cette histoire-là, euh, avec cette menace, disons, de pouf, de trucs euh, euh, climatiques, euh, si euh, tu t'acceptais pas, disons, de faire passer euh, mon bon vouloir de Monsanto, eh bien, euh, j'ai pas compris, parce qu'en en définitive, le... comment, comment est-ce qu'on peut asservir quelque chose comme ça J'y arrive pas. Alors là, j'ai compris un truc... C'est qu'en définitive, c'était un échiquier, c'était un truc, c'est un pion qu'ils avaient avancé à cette époque-là, euh, parce qu'il y avait euh, la construction, disons, bah, par rapport à l'Europe, l'euro, vous voyez. Donc, c'était tout d'un coup, il n'y avait pas plein de petites plateformes, et tout d'un coup, il y avait une grande plateforme avec Bruxelles, voilà, comme ça. Et puis là, ma foi, ils avaient, un, ils avaient une voie royale, quoi, ils avaient un, vraiment un boulevard, hein. Euh, de, de ce côté-là. Et puis, bon, bah, ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Mais étant donné qu'il euh, y a certains pays européens, quand même, qui ont refusé les 11 vaccins, euh, je pense que nous, en France, il euh, y a de quoi faire. Pourquoi hein On est européens, hein puisque, soi-disant, on doit être absolument européens. Alors prenons aussi l'exemple sur les autres Européens, pays européens qui, eux, ont complètement refusé les 11 vaccins. Alors, hein, enfin vous voyez quand même, il y a quand même un non-sens, hein. il y a des choses qui sont certainement à voir, euh, il y a des, hum, là pour, euh, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs, disons, vraiment pour par rapport à l'école, par rapport à la scolarité, mais aussi par rapport aux universités, Je j'ai pas du tout l'impression que ça va être très calme la rentrée, hein. de toutes les façons, il n'y a pas besoin de ma vidéo pour le savoir, euh, ça commence, disons, à à chauffer, hein, à chauffer. Bah écoutez, on va regarder ça, hein, et puis, ma foi, on avancera un petit peu plus loin avec une autre vidéo. Alors, naturellement, je partage moi ces vidéos avec vous, euh, sur, que ce soit, disons, sur, sur mon Facebook, si vous avez une vidéo intéressante à poser, moi, je mets systématiquement en public, mais si vous en avez eu une à poser, il n'y a pas de problème, hein. ou si vous voulez mettre tout simplement, disons, un, un, un site de référence, euh, également euh, sur mes euh, sur vidéos, hein, dans votre commentaire, ben, tant mieux, il hein, n'y a, y a pas du tout de... Moi, moi je suis contente, hein, à partir du moment où vous mettez euh, des choses que vous avez contrôlées, et que, bon, c'est ok, c'est ça, c'est bien, ça ne sort pas, disons, d'un d'un type qui est complètement démentiel, parce que là, on en a plein, hein, aussi des parce que ça va être ça aussi, en ce moment, hein, les faux prophètes, les types démentiels, et tout, enfin bref, qui... Pff, enfin bref, on va voir plein de trucs, on va voir plein de trucs. Hein. Donc, ce 11 août, ouvrez les yeux, mes amis, et naturellement, vous savez qu'il faut balayer avant et après, hein, d'accord Bon, ben écoutez, là, de toutes les façons, je pense, hein, <rire> que je vous, dis, je vous ai dit, disons, à peu près, euh, euh, le... un peu tout. Je j'ai terminé par cette phrase aussi, que j'ai tellement vue souvent. Non, mais les gens, je vous assure, c'est des prophètes, ils ne s'en rendent pas compte, ils disent des choses, et c'est incroyable, dans ce sens-là, hein, s'entend. Et combien de fois vous avez entendu, oui, choisir entre la peste et le choléra, disons, pour les dernières élections. Mais carrément Mais c'était ça, quelque part, hein. Mais oui, mais oui voilà. Bien. Ah ben non, ni l'un de l'autre. Hein. On n'est pas obligé. Allez, je vous quitte les amis. Hein Et à, ben, à la prochaine vidéo, tout simplement. Au revoir.